Salut, c'est Arnaud. Salut, c'est Mathieu. Bienvenue, Bienvenue sur la, sur la PAF. PAF. Aujourd'hui, on va vous proposer une méthodologie pour créer ensemble à distance. Alors en ce moment, je suis en train de travailler sur, euh, sur un morceau et je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Je vais donc demander à Mathieu de me faire des prises de guitare additionnelles, euh, sauf que nous ne travaillons pas sur le même logiciel. Je travaille sur Ableton. Moi, je travaille avec Reaper. Il faut donc que nous fassions tous les deux attention à ce que nous allons échanger comme fichier, mais également comme information. Car travailler à distance, c'est une question de méthode, mais aussi de communication. Et c'est ce que nous allons voir juste après le générique. Donc me voilà dans ma session de production, dans Ableton Live c'est donc sur ce morceau que nous allons travailler en commun avec Mathieu mais puisque nous ne sommes pas sur le même logiciel, sous la même station de travail audio numérique je ne vais pas pouvoir lui envoyer mon live set et il ne va pas pouvoir retrouver l'intégralité des pistes, des clips MIDI, etc puisque tout simplement il n'a pas le même logiciel que moi, on n'a pas la même interface et il ne pourra pas ouvrir mon live set à Bolton. il va donc falloir que je lui fasse des exports en audio qu'il va réimporter dans sa session, sur lequel il va pouvoir faire ses prises son, et il va me renvoyer ses prises son que je vais intégrer dans cette même session là, dans la session de, de production. Alors, euh, j'ai déjà fait une vidéo vraiment sur les exports sur Ableton Live, donc qui vous permet vraiment de voir les, les, les mécaniques. Là, ce qu'on va essayer de faire, et ce que je vais essayer de faire, c'est vous expliquer euh, les bonnes pratiques, les bonnes pratiques à avoir quand vous travaillez avec plusieurs logiciels et les points sur lesquels il faut être vigilant et la façon dont vous devez transmettre l'information aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc finalement, euh, vous pourriez être euh, sur Cubase ou euh, sur Logic. Euh, là, on va essayer de s'intéresser à la position de la personne qui est en train de produire le morceau et qui doit envoyer ses exports à quelqu'un qui doit faire des prises complémentaires Voilà. alors avant toute chose avant de faire votre euh, faire votre export euh, je vous conseille de, bah, de vérifier visuellement votre, euh, votre session ou voire même de faire une écoute pour vous assurer que vous n'avez pas euh, des pistes en solo ou des pistes mutées ça vous évite de faire des exports et de vous rendre après coup euh, qu'ils sont, euh, bah, qu sont pas bons et que vous devez recommencer là par exemple vous voyez que j'ai un drum bus qui est en solo donc, si je lance mes exports euh, tels quels, je vais avoir que la batterie. Euh, donc, il faut vraiment euh, être vigilant là-dessus et puis pas hésiter à faire une écoute. Ça ne prend pas énormément de temps et, euh, et ça vous en fera gagner ensuite. Alors, une fois que vous avez fait votre, euh, votre petit contrôle visuel et, euh, et sonore, euh, vous allez devoir déterminer la zone d'export, la zone temporelle. Donc, vraiment, euh, qu'est-ce qu'on va exporter dans, dans notre session Vous voyez que moi, là, dans mon morceau, euh, j'ai euh, tout mon arrangement qui commence ici et puis euh, qui, finit, euh, qui finit quelques mesures, euh, mesures plus loin. Mais j'ai aussi un brouillon juste avant des tests d'arrangement, des tests de sound design que j'ai fait que j'ai pas forcément voulu supprimer parce que je vais piocher dedans. Par contre, il est hors de question d'envoyer ça aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Euh, eux, ils connaissent pas le morceau, donc ils ont besoin d'avoir quelque chose de, de précis. Donc, on leur envoie uniquement ce dont ils ont besoin. On essaye d'être le plus clair possible. Euh, dans Live, l'outil qui va vous permettre de, de gérer cette zone d'export, c'est ce, ce point-là. On va être vigilant au point de départ et au point de fin de l'export. Alors concernant le point de départ, vous allez voir, on va faire un petit zoom. Le premier temps de mon morceau est ici. Euh, voilà, ça commence par une petite boucle de batterie en, en audio et puis quelques, quelques synthés qui commencent à la mesure 49. Ceci dit, euh, je vous conseille de commencer votre export avant le premier temps de votre morceau à titre personnel je me suis fixé une, une règle qui est de commencer mes exports une mesure avant le premier temps ça c'est une convention que je me suis donné euh, et ça me permet d'avoir une règle fixe et à chaque fois que je dois communiquer cette information à des nouveaux musiciens avec lesquels je, je travaille et eh ben j'ai pas besoin de réouvrir mon live set j'ai pas besoin de réouvrir mes exports je sais que je me garde toujours cette règle là euh, vous pouvez prendre deux mesures peu importe mais voilà euh, essayez quand même de prendre un compte rond plutôt que euh, une mesure et trois temps ça va. Va encore une fois compliquer la vie aux personnes avec lesquelles vous travaillez donc prenez euh, un petit peu de marge ça va permettre deux choses un, d'éviter d'avoir un fondu qui va se créer lors de la réimportation dans la session du musicien suivant, donc euh, qui pourrait entraîner par exemple la perte de la première grosse caisse ou ce genre de choses. Et puis surtout, ça peut éviter, euh, ça peut éviter des, des quiproquos. Euh, si un export commence vraiment brut dès la première seconde, euh, on peut se demander s'il n'y avait pas du contenu avant euh, qui aurait été peut-être mal exporté. Euh, voilà on, a, on aurait raté notre export. Regardez par exemple, si euh, je commence mon export... Ici, Mathieu n'en saura rien, on aura raté euh, les deux premières mesures, Mathieu n'en saura rien. Alors que si je vais prendre ici, au moins ça lève le doute, on a un silence, et le morceau commence. L'idée, voilà, c'est de ne pas se tendre les pièges les uns les autres, et avec ça, c'est bien plus simple. Pour ce qui est de la fin du, la fin du morceau... On va simplement être vigilant à ne pas couper les queues de réverb. Ça, c'est une bonne habitude à prendre. Euh, voilà, On va attendre que les réverb retombent. Et puis, euh, et puis, on va arrêter notre, notre morceau ici. Alors, si je fais une, une lecture... Euh, hop, on doit être... Euh, on va aller par ici. Voilà. Voilà, on a un synthé qui joue. Ça retombe. On attend. Et on prend un petit peu de marge après. Donc je vais venir étendre ma zone d'export euh, jusque là. Euh, vous voyez que j'avais euh, placé des, des marqueurs, mais ça ce sont uniquement des marqueurs, euh, ce sont des repères visuels pour moi, ils n'ont rien à voir dans la, dans la zone d'export. Ce qui va déterminer ma zone, c'est vraiment l'outil de boucleur en haut. Une fois que c'est fait, je clique dessus et toute la zone bleutée va être la zone exportée pour Mathieu. Ensuite, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on exporte Alors, il y aurait euh, une solution de simplicité qui marche très très bien, qui serait euh, d'exporter le master, donc vraiment la, la sortie master de, de, votre, de votre logiciel. Vous pouvez, euh, vous pouvez le faire, ça va marcher très très bien. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, ça va être d'opter pour une solution qui va donner un petit peu plus de flexibilité à Mathieu. Et je vais lui exporter les bus de mon morceau. J'ai organisé mon morceau en bus, c'est-à-dire en famille d'instruments, les rythmiques, les synthés, les basses et les effets. Et je vais lui exporter ses différentes familles, ce qui va lui permettre, lui, d'être un petit peu plus flexible, de pouvoir gérer leur volume, de pouvoir les muter et euh, peut-être de trouver des choses qui seront plus inspirantes pour lui. À la phase de composition, ça peut être intéressant parce que les choses ne sont pas encore forcément figées. Euh... Alors ça, je vous l'ai déjà montré aussi dans, dans l'autre vidéo sur, sur les exports, mais euh, ouais, il va falloir... Euh... Sélectionnez les bus et vous rendre dans cette fenêtre pour choisir l'option uniquement les pistes sélectionnées avec ça euh, on va donc avoir euh, on va donc avoir les différents bus qui vont être exportés séparément euh, ne pas oublier de cocher la case inclure les retours et effet de master pour récupérer les reverbs je vais pas aller plus loin je vous, re je vous renvoie à mon autre vidéo L'élément suivant qu'il va falloir déterminer, ça va être le format dans lequel vous allez exporter. On va ici opter pour du wave, vous le trouvez ici dans la fenêtre d'export. Donc pensez à cliquer sur ON et d'appuyer sur Wave. Mais surtout, ce qui est très important, ça va être de s'intéresser à la fréquence d'échantillonnage. Donc ça, c'est un réglage dans votre projet ou sur votre carte, soit votre carte son. Vous voyez, moi ici, je travaille en 48 000 Hz, en 48 kHz. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre exactement à quoi ça correspond. Il existe d'excellentes ressources sur le net à ce sujet-là. Par contre, il est très important que vous travaillez tous avec la même fréquence d'échantillonnage. Ça va vous éviter bien des problèmes et c'est une bonne habitude à prendre que de, que de se communiquer cette, cette information-là. Donc euh, là, je vais exporter en 48 kHz et c'est une information que je vais devoir transmettre à Mathieu. Je vais vous montrer dans un instant par quel moyen je lui transmets cette information. On va avoir la résolution en bits qui va être de 24 bits. Encore une fois, vous pouvez rester sur 24. Si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas forcément la correspondance, vous prenez pas la tête avec ça. L'auditoring, je ne vais pas en appliquer. Il n'est pas nécessaire d'en appliquer avant le mastering. Je ne rentre pas plus dans les détails. Maintenant qu'on a choisi... La zone temporelle, qu'on a choisi euh, le détail des pistes qu'on voulait, euh, qu voulait donner, qu'on a choisi le format. On va devoir dessiner, décider où est-ce qu'on stocke ces données et euh, la façon dont on les nomme. Alors je vais pouvoir cliquer sur exporter et me concernant, euh, les exports qui vont servir à ces enregistrements, je vais les stocker. Dans mon projet, je ne vais pas aller les stocker sur mon bureau, je ne vais pas aller les stocker dans ma banque de samples, euh, non, ce sont vraiment des enregistrements qui sont liés à ce morceau-là, donc je vais les stocker au même endroit que live 7 cest c'est-à-dire dans mon projet. Euh, pour Ableton, Donc, on a vraiment... Euh, voilà un dossier qui correspond au morceau qui s'appelle anger dans lequel je me suis créé un dossier donc ça même si vous êtes sur un autre logiciel il n'y a pas de souci pour le pour le faire de rassembler vos données dans un endroit unique euh, un qui s'appelle export et je vais préciser à quoi me servent ces exports c'est pour du recording même si c'est pas moi qui le réalise ce sont des exports que je, font, que je fais pour du recording je vais donc les placer là-dedans au niveau du nom du fichier euh, dans le cas d'Ableton, les fichiers audio WAVE qui vont être exportés vont être nommés avec une somme du nom de la piste plus de ce que vous avez rentré ici dans cette case. A mon sens, il n'est pas nécessaire de faire figurer euh, le nom du morceau, le numéro de la version sur chaque stem que vous allez, euh, que vous allez faire. Bah, tu as juste besoin de savoir qu'il s'agit du drum bus, du, du synth bus, etc. On n'a pas besoin de répéter cette information sur chacune de ces pistes qui vont ensuite euh, voilà, surcharger sa session, qui vont rendre moins lisible euh, sa session. Donc je vais laisser un espace vide. Euh, Puisqu'il n'est pas possible d'exporter avec un espace euh, vide, euh, je vais utiliser une petite technique qui nous a été laissée sous une de, de nos précédentes vidéos. Merci Pierre. Euh, vous pouvez écrire point .wave. Mes fichiers audio vont donc uniquement s'appeler drumbus, synthbus, bassbus. A partir de là, on est pareil pour les exports. C'est parti. Alors voilà, mes exports sont, sont terminés. Je vais les retrouver. Euh, dans mon projet, et eh bien dans les dans le sous dossier que j'avais créé. Euh, c'est un dossier qu'on trouve sous Windows. Donc euh, pas de souci, euh, il est là. Et mes pistes sont bien nommées comme ça, puisque j'avais laissé un espace vide, elles ont pris le nom exact des pistes. Alors pour l'instant, si j'envoie les fichiers comme ça, euh, Mathieu n'aura pas toutes les informations utiles dont je vous ai parlé la fréquence d'échantillonnage, la résolution en bits, etc. Euh, ce que je vais faire, c'est donc que je vais lui créer un dossier dans lequel je vais pouvoir rassembler ces infos. Et là, je vais pouvoir mettre l'intégralité des informations dont il a besoin. Euh, je vais y recopier mon code, ma petite convention, qui m'indique que c'est une étape euh, de production. Je vais lui mettre le titre du morceau. Je vais lui mettre mon numéro de version. Donc là, pour l'instant, la 2.3, c'est la version sans ses guitares. Une fois que j'aurai ses guitares, je vais pouvoir faire de nouvelles versions et puis on pourra se repérer dans le temps, comme ça, sur les, sur les différents avancements. Je vais pouvoir lui indiquer le BPM de mon morceau. Il n'aura pas à le, à le réidentifier. Je vais lui indiquer la fréquence d'échantillonnage, donc 48 kHz. Je lui mets 48, il devrait le comprendre. Et je vais lui mettre ma résolution en bits. Hop. Et je rentre toutes mes stems à l'intérieur. Avec ça, il a les infos utiles. Euh, on est sur un morceau qui est en 4 4 sur l'intégralité du morceau. Donc je ne lui mets pas la signature rythmique à, ce moment, à cet endroit-là. Mais ça pourrait aussi être tout à fait valable de rajouter la signature rythmique. Si vous avez plus d'infos à faire figurer, et eh bien rien ne vous empêche d'insérer un petit fichier texte ici dans lequel vous pouvez par exemple renseigner la grille dans lequel vous pouvez renseigner éventuellement des changements de signature rythmique euh, au milieu du morceau Voilà, ça évite aussi aux personnes qui reçoivent le matériel sonore d'avoir à rechercher et à perdre du temps on essaye de leur faire faire gagner du temps pour qu'ils nous proposent la meilleure qualité possible donc voilà l'export euh, est prêt hein, toutes les informations sont là avant de faire un envoi ce qui peut être intéressant de faire c'est euh, tout de même de faire un contrôle un dernier contrôle et euh, de vérifier que euh, bah, c est, c est, ces exports sont bons euh, donc je vais les réintégrer très rapidement dans ma session donc sur quatre pistes euh, séparées je re... et on voit bien si je viens les aligner ici Hop, on a notre mesure de vide, on a une mesure de vide, puis le morceau commence, et il fait bien l'intégralité de ma zone d'export. On voit qu'on a des ondes sur les quatre, sur les quatre pistes, ça a l'air d'être correct, ça vaudrait le coup tout de même de faire une écoute avant de faire un envoi. Je peux supprimer ces pistes de mon set live, elles ne me servent pas à moi, elles sont pour Mathieu. Et l'export est prêt. Vous pouvez opter euh, pour l'envoi soit pour une plateforme type WeTransfer ou gros fichiers. Ou si vous travaillez régulièrement avec les mêmes musiciens, ça peut valoir le coup euh, de vous monter un système de cloud. Euh, Mathieu vous a fait une vidéo sur le sujet. Donc on vous met la, la suggestion juste, euh, juste au-dessus. Et ben voilà, on est prêt. Euh, je crois que c'est à toi de jouer Mathieu. Hein. Et ben merci Arnaud. Alors, à moi de jouer. Donc, Arnaud euh, m'a envoyé euh, ses stems, donc ses exports. Dans son zip, euh, on voit qu'il m'a bien précisé ben, du coup son, son mécanisme de notation euh, de version. Donc, il a la version 2.3 de sa version en production. Le tempo. Le 48, évidemment, on comprend assez vite que c'est la fréquence d'échantillonnage. Et le 24, c'est donc 24 bits. Donc, moi, si je veux travailler avec ça, et ben, tout simplement, quand je vais démarrer Reaper... Il va falloir tout de suite que je vérifie que tous ces points sont bons. Alors, premier point, hop, on regarde ici, voilà, en haut, la gestion de, euh, de la fréquence d'échantillonnage et de la profondeur de bits. Voilà, bit def, sample, rate, right, tout est bon, 48 kg et 24 bits. Ensuite, on est sur un tempo donc de 170, voilà, donc je prépare mon tempo, on est en 4.4 alors ça on le sait, euh, déjà parce que quand, quand on n'est pas en 4.4, généralement on le précise et puis on a échangé avec Arnaud encore une fois euh, verbalement, tout simplement donc une fois que j'ai tout ça, et eh ben j'ai dézippé déjà le fichier zip qu'Arnaud m'a envoyé avec dedans tous les fichiers pardon euh, nécessaires et je vais tout simplement importer ces fichiers dans Reaper, alors pour ça c'est bien simple, je vais faire un glisser-déposer Off. Euh, Arnaud laisse une mesure de blanc donc moi je vais tout simplement me mettre à la mesure moins 1 de ma session directement et magie du direct pouf tout tombe pile poil en place voilà donc si j'enclenche mon métronome ici pouf et que je mets play voilà le métronome tombe pile poil avec euh, ce que Arnaud m'a envoyé pour vérifier que tout va bien quand même je vais me rendre à la fin pour voir si à la fin du morceau le métronome est toujours calé avec les stems que Arnaud m'a envoyé Y a pas de problème on est pile poil euh, calé encore avec le métronome bon et bien une fois que euh, j'ai importé et préparé mes ma session alors je vais moi rajouter une piste à reaper que je vais mettre tout en haut je vais en faire un dossier et dans ce dossier je vais marquer tout simplement stems arnaud je vais attribuer à ce dossier et à l'ensemble des pistes qui y sont, je vais attribuer une couleur, voilà, Bon, moi ça me parle cette couleur là, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, ce qui est important c'est d'organiser votre session tout simplement. Je me crée aussi un dossier où je vais marquer prise guitare, voilà, et euh, pareil je vais lui donner une couleur, euh, allez, hop on va sur l'hiver, voilà. Et dans cette prise guitare, eh ben, je vais tout simplement euh, faire créer deux pistes. Une première piste qui contiendra mon son de guitare traité, donc avec mes effets, distorsion, reverb, etc. Et puis je vais aussi envoyer à Arnaud une piste qui contiendra la guitare sans rien du tout. La guitare directement branchée dans la carte son. S'il veut garder l'interprétation mais appliquer d'autres traitements, ça lui permettra de le faire sans avoir à se galérer avec les traitements que moi j'aurais déjà choisi d'appliquer. Voilà, eh ben on va faire un petit break et puis on se retrouve après ça le temps que je fasse mes prises de guitare tout simplement. Alors, nous revoilà après les prises de guitare. Euh, quelques remarques. La première, c'est que euh, si vous regardez bien, j'ai nommé euh, très précisément mes pistes. Et c'est très important, nommer vos pistes avant même d'enregistrer. C'est-à-dire que j'ai créé mes pistes et je les ai nommées directement. Comme ça, le fichier audio qui est créé dans ma session de toute façon va porter le nom de la piste, qui est déjà très important. Et puis surtout, quand je vais faire mes exports, je vais pouvoir utiliser ces noms de pistes dans le nom de mes exports. Et ça va permettre à Arnaud, quand il va récupérer les fichiers, eh ben, de tout de suite savoir de quoi il s'agit. Parce que euh, si je lui avais envoyé euh, ma piste 01.web, 02.web, enfin, du coup, lui, quand il va intégrer ça dans sa session, ça va être compliqué. Il va perdre du temps à écouter « qu'est-ce que c'est ?»,« dans quel ordre je les mets etc., ?», etc. Et ce n'est pas du tout, du tout sympa euh, pour, pour travailler. Et en plus, c'est une perte de temps considérable. Quoi. Donc voilà, c'est très important, euh, même si ça a l'air euh, basique, c'est très important de nommer vos pistes et d'être organisé dans votre travail et que personne ne perde du temps avec ce genre de détails dans les envois des fichiers. Donc tout simplement, on va faire un petit tour vite fait, hein, mais tout simplement euh, j'ai fait, comme je vous l'ai dit, une prise DI et une prise avec mes effets en parallèle. Euh, et on se retrouve voilà, avec un petit bout ici donc où vous allez avoir la prise, euh, donc, la prise DI, voilà, la prise avec effet, pareil pour en dessous, la prise sans rien, la prise avec effet. Voilà, le tout dans le mix pour vous donner une idée de ce que ça fait, voilà, j'ai fait pareil ici, j'ai fait deux prises guitare, une prise DI et une prise avec effet sur deux autres petites idées. Voilà, donc je... Et ici. Voilà. Donc ça, euh, maintenant, il faut que je le transmette à Arnaud pour qu'il puisse l'intégrer dans sa session. Si je lui envoie mes fichiers comme ça, il ne va rien faire avec puisqu'il ne saura absolument pas où les caler dans sa session, comment je les ai imaginés sur la, la musique qu'il m'a envoyée. Et puis euh, bah comment il peut les intégrer dans, dans, dans son travail, dans son morceau. Donc pour faire ça proprement, c'est très simple. Je vais sélectionner un item qui fait la longueur totale du morceau. Je vais tout simplement appuyer sur la touche CTRL. Et je vais double-cliquer en même temps sur, euh, cette, euh, sur cet item. Et hein, donc ici, voilà. Et ça va me créer une zone de sélection euh, qui va durer la longueur du morceau ensuite, je vais sélectionner les pistes que je veux exporter. Voilà. Et ensuite, je vais ouvrir la fenêtre de rendu de Reaper. Donc, je vais aller dans File, Render ou Ctrl-Alt-R pour aller plus vite à la, à la fenêtre de rendu. Donc, ce que je veux exporter, ben, ce n'est pas du tout le Master Mix. Ce que je veux exporter, ce sont mes stems, c'est-à-dire mes pistes séparées. Euh, je veux pas le faire sur l'entièreté du projet je veux le faire à partir de la zone de sélection que j'ai déjà faite je vais les exporter tout bêtement sur mon bureau Hop, donc browse for directory sur mon bureau dans un premier temps Voilà. et euh, le nom que je vais leur donner eh ben, c'est tout simplement le nom de la piste Voilà. donc hop dans Reaper le signe dollar suivi de track permet comme vous le voyez ici de nommer vos fichiers avec le nom de la piste, voilà, et donc euh, j'aurai là mes fichiers qui seront nommés par rapport euh, au nom que je leur ai donné sur les pistes ici, alors une fois que ça c'est fait, je vérifie quelques options, alors déjà la première chose, le sample rate, vous voyez qu'ici par défaut on est en 4400, or mon projet est en 48, j'ai enregistré en, en, en 48kHz, donc je vais passer en 48kHz, mes fichiers ne sont pas du tout des fichiers stéréo, ce sont des fichiers mono, donc j'ai aucun intérêt à envoyer à Arnaud des fichiers stéréo euh, je suis bien en wave 24 bits voilà j'ai bien donc mes huit fichiers qui vont être rendus et ensuite et eh bien tout simplement j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton render voilà c'est fait c'est assez rapide je peux fermer ça et en fait je, je peux fermer ma session euh, reaper puisque euh, j'en ai plus besoin donc tous mes fichiers ont été exportés euh, sur le bureau alors je vais les envoyer à Arnaud, mais avant je vais quand même vérifier que ça cadre bien avec euh, ce qu'il m'a déjà envoyé. Donc pour vérifier euh, que tout a bien fonctionné, euh, alors je sais qu'Arnaud, lui, il a, il revérifie directement dans sa session. Euh, moi, je préfère euh, faire l'opération euh, de zéro, c'est-à-dire qu'en fait, je recrée euh, un nouveau projet. Euh... Je remets donc tous les paramètres de ce nouveau projet. Comme si je redémarrais de zéro. Donc Tempo à 170. On est en 4.4. On est bien en 48 kHz et en 24 bits. Ok tout va bien. Je réimporte du coup les stems. Qu'Arnaud m'avait envoyé au départ. Sur des pistes séparées. Voilà. Et puis je vais importer aussi. Euh, mes propres stems. Celles que je viens de faire de la même manière dans le projet. Voilà. Hop, Je les mets Pareil sur des pistes séparées. Et ça me permet de vérifier si oui ou non, quand Arnaud va faire cette manipulation d'un port, il va se retrouver avec euh, tout, tout bien calé. Donc je mets juste ici au début du stem que je, de mes stems à moi pour voir si ça cadre. Ok, ça marche pour les quatre premières pistes. Voyons voir pour les pistes suivantes. Alors pardon, hop, ça démarre un petit peu plus loin. OK, la version. OK, la version ici du petit arpège. OK. OK, avec la zik. Voilà, donc les niveaux ne sont pas équilibrés, évidemment, entre tout ça, mais ça, ça va être le travail d'Arnaud. Par contre, tout est parfaitement calé, tout est parfaitement en rythme, donc je peux lui envoyer les stems que j'ai exportés, ça va fonctionner quand il va les importer, lui, dans sa session. S'il y a des précisions que j'estime devoir noter sur un pense-bête, eh bien, je vais le faire tout simplement au travers d'un petit fichier texte que je vais aussi joindre à mes fichiers audio. Donc là, on a beaucoup échangé avec Arnaud, donc euh, vocalement ou, ou via messagerie, etc. Je n'ai pas spécialement de choses à rajouter. Donc je vais tout simplement reprendre, par contre pour que lui s'y retrouve facilement euh, sa nomenclature, donc prod, hunger, c'est le nom du morceau, la version sur laquelle on travaille, voilà, la version 2.3 sur la, laquelle on travaille, je lui précise ensuite de quoi il s'agit, donc les guitares stems, et puis je reprécise qu'on est bien du coup en 48 et 24, euh, alors moi je préfère mettre KHZ, voilà, comme ça c'est plus clair, c'est une précision qui est euh, assez anecdotique, voilà, ok, donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai créé mon dossier, je vais tout simplement déplacer les fichiers dans ce dossier, voilà, ça me fait donc un, je vérifie quand même tout est dedans, voilà, il n'y a pas de problème, hop, je vais euh, ensuite créer un dossier zip avec ça, donc euh, avec cette 7 zip 7zip, hein, si vous ne l'avez pas installé, je vous invite à l'installer, c'est un excellent outil, voilà, en fichier .zip, ou si vous n'avez pas d'outil de compression installé comme 7zip, vous pouvez faire via Windows directement en faisant « Envoyer vers dossier compressé » et il va vous créer un dossier .zip. C'est un petit peu plus long via l'utilitaire intégré à Microsoft Windows et le taux de compression est un petit peu moindre, ce qui fait que votre fichier zip, votre dossier zip, euh, va être un peu plus lourd que si vous l'aviez fait avec 7zip, mais euh, ça s'envoie tout de même très très bien par, euh, par transfert ou par euh, gros fichiers. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à envoyer ça à Arnaud pour qu'il puisse l'intégrer et le mixer euh, à son morceau. Voilà donc Arnaud, et eh bien c'est à toi de jouer pour la suite. Ok merci Mathieu, c'est à moi de jouer. Alors on va réintégrer les stems dans, dans ma session, je les ai bien reçus via, via son lien WeTransfer. Euh, pour l'instant je les ai stockés euh, sur le bureau, mais vous allez voir que la logique est la même que lorsque j'ai fait mes exports. Euh, L'idée pour moi c'est de les stocker dans un lieu logique, sécurisé, enfin où je risque pas de les perdre. Donc je vais aller euh, stocker déjà les prises de Mathieu directement dans mon projet. Euh, donc, pour l'instant, ici elles sont sur le bureau et elles sont encore compressées. Donc, je vais les couper et je vais me rendre dans mon projet. Vous vous rappelez que je me suis pris une, créé un dossier qui s'appelle Export. Alors, j'avais euh, laissé ici dans Pour Recording les, euh, les pistes pour Mathieu. Et puis, bah ici, euh, on va être pour de la production. Donc, euh, ce sont vraiment des, des exports qui ont été faits pour ma prod. Donc, je vais les mettre ici. J'indique à quoi ils servent. Ça, c'est voilà, mon orga personnel, mais au moins, ça me permet de m'y retrouver facilement. Je vais extraire euh, les fichiers grâce à 7-Zip que Mathieu vous a conseillé. Donc, ça prend juste quelques secondes. Et puis, bah, je peux supprimer l'archive. On n'a pas besoin d'occuper de, de l'espace disque avec le fichier compressé et le fichier non compressé. Alors, voilà, je vois qu'il m'a bien mis le numéro de version, la fréquence d'échantillonnage. Tout est OK et on retrouve toutes ces pistes donc il a fait quatre prises de guitare et à chaque fois il m'a mis le brut et le traité ok facile de s'y retrouver et bien, on va aller dans ableton et on va les intégrer regardez ici je peux regarder dans projet actuel et je retrouve mon dossier export pour production et j'ai bien le dossier de mathieu je sélectionne toutes les pistes donc je clique sur la première je fais shift et je clique sur la dernière, ça me permet de sélectionner l'intégralité des, des fichiers. C'est valable normalement d à peu près tous les logiciels, ce genre de manip. Et pour les, les importer sur différentes pistes, c'est la même manipulation que j'avais fait au début de la vidéo pour, euh, pour vérifier euh, la qualité de mes exports. Je reste appuyé sur contrôle et je le fais glisser. Si je n'appuie pas sur contrôle, toutes les prises vont être intégrées sur la même euh, piste audio. Je lâche mon clip, mon clic, et je peux lâcher CTRL. Ça prend un petit peu de temps pour charger les pistes. Et je retrouve l'ensemble des pistes guitare. Euh, hop, Je vais zoomer un petit peu. Je vois qu'il y a un décalage, mais surtout, je vois ici que mon clip midi n'est pas aligné avec mon point de start. C'est tout simplement moi qui cliquais un petit peu, un petit peu à côté. Et ben, Je vais les réaligner que je me doute que Mathieu a gardé la même convention que moi. En tout cas, je pars de ce postulat là. Tac, tac. Donc ça, c'était le point qui m'avait servi de départ. Et normalement, oui, là, on se rend compte qu'à partir du moment où, où j'ai ma base qui part, ça a l'air d'être bon. Alors, la deuxième chose à faire, une fois que j'ai réintégré ces pistes, eh ben, c'est que je vais changer de numéro de version de Live Set. Vous vous rappelez, on était sur le 2.3 euh, quand j'ai envoyé les, euh, les exports à Mathieu. Et eh bien là, on a quand même un apport majeur. On a les guitares en plus que je n'avais pas. Et eh bien, je vais passer en version 3.0. Avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller mettre des effets sur mes guitares, ça me permettra de revenir à la version sans guitare très facilement. Et surtout, ça me permettra de m'y repérer. Je vais donc faire « Fichier Sauver cette Live ». Et je passe en version 3.0. Voilà, il y a une mise à jour majeure qui a été faite. Je Et à partir de là, je peux faire tout ce que je veux et je pourrais facilement revenir en arrière. À ce stade-là, L'usage serait vraiment de faire un, une vérification en audio. Euh, je sais que Mathieu vient de le faire juste avec vous, donc je ne vais pas vous, vous l'imposer, mais clairement, c'est quelque chose que moi, je, je dois faire sur chaque prise. Regarder un peu le contenu aussi, le découvrir. Voilà, Je ne vais pas le faire là dans, dans, dans le tutoriel. Euh, une fois que ces vérifications sont faites et que tout est OK, et ben, je vais pouvoir grouper euh, toutes ces pistes et créer un nouveau bus. Donc avec la commande « Ctrl G » dans live mais euh, voilà je vous laisserai trouver la manip dans, dans votre DAW dans votre et on va créer un nouveau bus qui s'appelle Guitare comme ça on peut s'y retrouver assez facilement on a donc les nouveaux apports qui sont facilement identifiables il ne me reste plus qu'à continuer à travailler euh, sur cette production avec les intégrations de Mathieu euh, voilà en tout cas euh... Merci à toi Mathieu, je vais en faire bon usage et puis bah, on espère que vous aussi, vous allez faire bon usage de ce tutoriel. Donc pour conclure, euh, le message important selon nous, c'est ne sous-estimez pas la communication. Donc bah, il faut connaître votre outil, mais il faut aussi connaître les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous envoyer ces, ces informations-là. Euh, ça vous permettra de travailler dans de meilleures conditions, de gagner du temps. Euh, ça, c'est une méthode qui pourra éventuellement vous servir si vous décidez de nous rejoindre sur le serveur de la PAF. Euh, nous travaillons sur des euh, projets collaboratifs, des cadavres exquis. Donc c'est vraiment euh, le genre de méthode qu'on utilise nous au quotidien sur, sur la PAF. C'est-à-dire qu'on récupère le matériel d'un autre musicien et puis on vient rajouter du contenu et on l'envoie à un autre. Donc euh, voilà, si vous voulez mettre en application tous ces concepts, euh, n'hésitez vraiment pas à venir nous rejoindre sur le serveur de la PAF. On vous attend. Allez, salut La PAF